Attends, attends, attends, s'il oui, oui, oui, oui, te plaît, s'il te plaît. Te plaît. Pas, tu passes sur la gauche du rond-point. Je t'ai pas vu. Attends, attends, tu permets. Je t'ai pas vu. Je pas t'ai pas, pas vu, excuse-moi. Tu passes. Si tu étais sur la gauche, tu serrais sur la gauche du rond-point. Faut pas te vénère comme ça. Moi, de je fais de la moto, tu sais, je sais ce que c'est. Des gens qui sont en deux roues qui sont pas vus. Je t'ai pas vu, faut pas te vénère comme ça. Il n'y a pas eu de carton. Tout va bien. Comment on fait une bonne barre Tu étais carrément sur la gauche du rond-point, loulou. Et je t'ai pas vu. Tu étais dans mon angle mort. Est-ce que je t'ai touché Non Non. Tu ben vas non. bien mais Tu oui, vas oui, bien, tu coup. vois Donc, il ne faut pas te vénérer comme ça et m'insulter. Mais, oui, mais le prochain coup, vous ne verrez pas. Et je serai peut-être meuf <rire> sur le roux. Non, non, non. Le, le prochain coup, va. si tu es bien sur la droite, je le verrai. Oh, je vous à toi. Pas. je le droit et All mm right. -hmm. Thank you.